Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui d'une un, chose un peu spéciale, c'est sur le Fujifilm XT4. En fait, euh, j'ai fait changer mon Fujifilm XT4 au magasin parce qu'en fait, euh, suite à la remarque en fait, d'une personne sur, euh, sur un groupe Facebook Fujifilm, en fait, euh, il avait parlé du cache de la rotule. Et effectivement, en inspectant un peu le, le cache de la rotule du Fujifilm xt 4 je me suis rendu compte qu'il était en plastique, qu'il avait un peu de jeu. Donc du coup, je vais vous montrer un peu euh, euh, la pièce qui a sauté, en fait, tout simplement. Et, euh, et voilà, c'est parti. Alors voilà, sur le Fujifilm X-T4, l'écran est orientable à 360 degrés. Alors en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, euh, j'ai vu sur un groupe Facebook euh, Fujifilm, qu'en fait, il y a une personne qui a eu le cache du plastique, de la rotule en fait, le cache de la rotule qui a sauté et je me suis dit waouh, il a l'air d'être fragile donc j'ai regardé un petit peu et effectivement j'ai vu que euh, le cache était en plastique et euh, je me suis dit c'est vrai que il a un peu de jeu et je me dis est-ce qu'il n'est pas un peu fragile du coup en regardant de plus près j'ai regardé, j'ai ouvert un peu l'écran comme ça et j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une petite enfin, il y a deux petites pièces une en bas et une en haut et en fait euh, en en regardant un petit peu la pièce a carrément sauté du coup je me suis dit waouh qu'est ce qui s'est passé euh, il est cassé ou quoi euh, du coup en fait je me suis dit waouh et je me suis dit bon je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça donc je vais le ramener au magasin je vais le faire changer et puis on va m'en donner un neuf et voilà donc voilà ce qui s'est passé je l'ai ramené au magasin donc c'était à la FNAC ils ont regardé, ils ont vu que la pièce était effectivement partie, ils n'ont pas compris aussi, comme moi. Et du coup, euh, ils m'en ont ramené à nouveau et ils m'ont donné à nouveau. Et je me suis dit, ouais mais c'est bizarre quand même. Je vais regarder sur le modèle qui est en exposition au magasin, je vais regarder et je vais voir euh, ce que c'est que cette pièce, quoi. Et je regarde la pièce aussi, pareil en magasin, et hop, la pièce saute. Je me dis, mais c'est quoi cette pièce Je me dis, c'est bizarre. Et en fait, tout simplement, j'ai repris cette pièce, je l'ai remis dessus. En fait, c'est une pièce qui paraît, euh, qui paraît être cassée en fait au, au début, mais au final pas du tout. Au final, c'est un, un clip en fait qu'on peut remettre, reclipser, et ça se reclipse parfaitement. Donc du coup, bon, bah, je me dis, ils m'ont changé mon, mon Fujifilm t 4 Bon, bah, voilà, je, je suis reparti avec un nouveau. Mais je me dis, moi au début, je pensais que c'était cassé. Je me dis, waouh, franchement, euh, bon. Mais quand même, ça me laisse perplexe sur la fragilité de la rotule. Je me dis, c'est tout nouveau. Chez euh, Fujifilm, la série XT. Donc, je crois qu'il il doit y avoir le XT100, je crois, quelque chose comme ça, qui a un écran inclinable. Mais sinon, chez la gamme XT, euh, donc le XT4, donc c'est tout nouveau. Donc, je me dis, hop, je préfère rester quand même vigilant par rapport à cet écran orientable. Et je me dis, euh, je me dis, je préfère quand même euh, faire attention. Et je me dis quand même, la rotule, c'est juste un cache en plastique. Derrière, il y a un système de fixation et tout ça, mais je pense que c'est juste pour maintenir le cache en plastique. Donc s'il saute, je me dis, euh, bon, euh, après, on a le système euh, de fixation de la rotule qui est carrément à l'air libre. Mais je me dis, voilà, après, c'est plus du tout esthétique et je me dis, vaut mieux faire attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater du contenu. Vous pouvez me aussi retrouver sur Instagram, donc sous le nom d'Apacari aussi, donc où je partage toutes mes photos en commençant mes photos par com. Voilà, à bientôt